Yeah. Seigneur, merci. Je vais vous montrer Alléluia. Alléluia, gloire. Nous vous remercions, Seigneur. Seigneur. Tout à l'heure, nous sommes auditionnés pour Frito et Maranatin qui sont d'accord pour les mariés et les autres mariés. Spirituellement, par leur engagement et leur déclaration. Je vous promets également que ne pas cette institution comme étant chrétien évangélique. Sous déclaration, ça, sous engagement, ça, nous allons passer dans la consécration tout à l'heure. Et la mes vidéos, vous capables, une deuxième fois, de pour nous à la gloire de Dieu. De la part du fiancé, quelques anneaux que je de partagés entre eux, qui traduit symboliquement à mon cap dégagé dans cœur il m'a et m'a dit, du même aussi, échanger avec lui, pour dire, oui, et, il y a, est d'accord, il a accepté comme par lui. Priez le Seigneur, soit nous saillons, pour nous réclamer la grâce de Dieu sur nous jusqu'avant de partager entre nous. Nous inviterons à incliner pour la prière. Seigneur, Dieu tout-puissant, pour même que c'est le Dieu d'Abraham, nous disons déjà Nous rendons une action de grâce parce que n'a pas jamais changé. Vous devriez toujours le même. Merci Seigneur pour toute grâce, tout bien faire dans la vie peuple et dans la vie particulièrement de Dieu bien aimé Frito et Macamata, qui à Seigneur Dieu, pour eux, grand jour. Et dans cette circonstance, nous disposer pour nous partager ensemble ces adieux, qui nous ont fait une fois pour toutes. Seigneur, puisque nous manquons un rien, Seigneur Dieu, que nous gagnons, qui bien à nous, dépend de nous, nous vous Et Seigneur, toute bagaille que nous gagnons dépend de nous et soit-il en main. Comme a dit ton Saint-Serviteur, nous t'offrons ce que nous recevons de ta main. Nous allons aussi, s'il vous plaît, nous vous bénir à nos aïeux pour nous, pour répondre aux bénédictions et permettre que comprendre la réalité réelle oui, de ce partage. Nous allons tout la sain au nom de Jésus qui vous règne au ciel des siècles. C'est Je suis devant le Seigneur Jésus-Christ et devant toute assemblée. pour prends ma natale de service comme madame, comme seule épouse. Je promets tout, tout amour, tout amour qu'il a dépendu pour vous. Je promets tout, toute attention, toute compréhension, tout accompagnement. Et je remets tout, je rencontre ça, tout ça me fait posséder et tout ça me va le posséder. Je couvre tout, fidélité dans le mariage. Je fais dans ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci. Shit okay, then? vidéo pour qu'on se poser pour nous prier le Seigneur pour Pour nous réclamer que sortes soit de grâce et de bénédiction pour succès conjugal à tous les niveaux. Allez le Seigneur sa prénom. Et passe les leaders poser les les mains à l'éloignement de Dieu. Posez-les mains à la de Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous m'avez dominé sur les rênes des hommes. Nous courbons nous billets bas devant omniscience, omnipotence et omniprésence. Nous courbons nous billets bas devant sainteté, devant profond amour et devant justice et solidarité. Merci pour le temps des fiançailles de ce couple. Nous ou nous t'éconduions et Seigneur, nous préservions de tout dégât adversaire qui est de pour nous dans notre salle. Merci parce que nous veillons arriver au mariage. Oh, que ton nom soit béni, exalté. Seigneur, de présenter au Mahou à présent, sous ordonnance, sous recommandation, Père spirituellement, qui signait, puis au marié, en accord avec l'esprit du corps de la mission, la leadership des deux églises locales administratives. Nous suppliez pour recevoir une s'il vous plaît, comme étant un nouveau couple de l'église. Et nous déclarer que le monde est de Satan, pas gué ni pain, ni l'eau dans cet engagement. Le Seigneur, ou même qui te dit, nous, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, nous m'en donnons de prix, répandre toutes sortes de grâces et de bénédictions nécessaires au succès de leur vie conjugale. Bénis, je c'est servir tout, par abondamment. Béni, j'en serviteur, frère, frito, des Béni, mais, yo, béni, l'esprit, béni, bénis les béni, cœur, tout entier. De sorte que tout ça, nous va pas va connaître succès à tous égards. Nous allons s'il vous plaît. Même Jean-Claude, papa, ou Madame est avec Petitou, avec Saint-Esprit, pour l'éternité mais me permettre, pendant le reste de la vie, ici, sous la terre, de va arrêter toujours en harmonie, Seigneur Dieu, comme tout par pied de l'église. Et pour ça, Seigneur, tout le jeune va combien sur vous, de vous faire même genre avec vous, de permettre que cette famille, à la manière de la famille Josué, va servir dans bonne temps, dans mon temps. De imiter. Couple, famille, modèle, que nous gagnons dans ça, Seigneur Dieu, qui c'est la famille de notre Père spirituel. Soyez nous exaucez-nous au nom de Jésus. Et le au Seigneur Et par sa résurrection souveraine, au nom de l'ordonnance reçue de notre Père spirituel, et au nom de l'autorisation de l'État nous déclarons à présent que le frère Frito Léa et la sœur Maranatha Lucelius, ils ne sont plus deux fiancés. Mais ils sont devenus marie Marie, Marie, et femme au nom de Jésus. ça le village, le qualité de mari et de femme, sans en votre gré, votre bonne volonté, vous avez le droit au premier au baiser conjugal. Vous témoignez réellement que vous êtes marié et c'est les plus Le nous ne pas nous d'accord, c'est des planètes de nous, nous qu'il y librement, pour nous échanger, le plus C'est à à la gloire de Dieu. Je suis d'abord mon Merci remettez-vous s'il vous plaît. Et sans retarder comme reconnaître M. Damien au T'as exigé nous en pile à Nous maison nous va passer directement de la signature du procès verbal de la cérémonie nuptiale à la gloire de Dieu. Ah ouais, et entre-temps, nous invitons la soeur Julia Joseph, qui vont un dans ces circonstances-là à la gloire de Dieu. Et tout de suite après, trois paroles de chaque côté à préparé pour apposer signature au nom de Jésus. Merci. Le Seigneur a fait de grandes choses au sort de la Merci au Seigneur, moi, fois seul.